Bonjour chère flamme jumelle, âme jumelle, dans cette vidéo qui vous est consacrée puisqu'elle a pour but d'accélérer la réunion des flammes jumelles sous hypnose en méditation guidée. Comment sous hypnose on peut accélérer la réunion avec sa flamme jumelle, avec son âme jumelle Eh bien c'est très simple, on va travailler directement sur vos peurs. La peur de perdre votre flamme jumelle, la peur de l'abandon, la peur du rejet. On va travailler également durant cette méditation sur vos manques, le manque d'amour, le manque d'affection, le manque d'attention et d'une manière générale sur toutes les peurs, les moques, blocages que vous avez pu ressentir ou vivre au cours de votre vie. Tout ça va bien évidemment agir, participer, augmenter tant votre bien-être que votre lâcher prise. On va aussi travailler sous hypnose sur le fait d'aller enlever le voile de l'illusion concernant la séparation avec votre flamme jumelle ce qui va permettre également un lâcher prise important, une disparition de vos peurs et d'une manière générale de toute forme de négativité. Alors je vous préviens tout de suite, une des particularités de cette méditation, c'est que vous aurez besoin d'une photo de votre flamme jumelle ou de quelque chose vous rappelant votre flamme jumelle, ça peut être un vêtement, un souvenir, peu importe et si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous allez simplement l'imaginer. Concernant la photo, prenez une photo où vous voyez bien son regard car, comme vous le savez, le regard est le miroir de l'âme. Mais bon, rassurez-vous je reviendrai dans la deuxième partie de cette vidéo, celle où je vous ferai rentrer sous hypnose. Alors, vous l'aurez compris, cette vidéo est pour la relation flamme jumelle qui en est à l'étape de la séparation. La séparation des flammes jumelles, qu'il s'agisse d'une séparation actée ou sous-jacente, c'est-à-dire quand le runner fuit sa jumelle d'une manière ou d'une autre. Avant d'aller plus loin, Permettez-moi de me présenter aux flammes jumelles et aux âmes jumelles qui me découvrent aujourd'hui. Je m'appelle Audra Le Guerrier, je suis hypnothérapeute, maître praticienne en hypnose depuis 2011. Je peux pratiquer une hypnose ericksonienne, une hypnose spirituelle, une hypnose conversationnelle. Les séances se pratiquent en ligne, donc au visio ou alors à mon cabinet d'Avignon. Je tenais à vous dire que je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'espère que cette deuxième vidéo sur les flammes jumelles vous plaira autant que la première. dont j'ai été agréablement surprise par le nombre de vues puisqu'en deux semaines elle a eu plus de 1600 vues. C'est à dire qu'elle a fait autant de vues YouTube qu'une séance d'hypnose spirituelle que j'ai faite il y a cinq semaines. Elle a même dépassé d'ailleurs donc ça fait très très plaisir. Au passage, j'en profite, pensez à vous abonner dès maintenant en activant les notifications afin d'être prévenu dès que je mets en ligne une nouvelle méditation pour Flamme Jumelle. En l'occurrence, d'ici moins de 24 heures, je mettrai en ligne une méditation guidée sur la loi d'attraction sous hypnose. Je ne sais pas quelles sont l'étendue de vos connaissances en matière de flamme jumelle mais bon en tout cas sachez que la flamme jumelle a une très grande capacité de création bien plus que la moyenne disons et la flamme jumelle qu'elle soit le runner ou le chasseur attire ce qu'elle veut Donc vous l'aurez compris flamme jumelle, âme jumelle faites vraiment cette séance d'hypnose sur la loi d'attraction car elle peut vous apporter grandement, elle peut vraiment vous aider croyez moi Quelques précisions importantes, cette méditation guidée est tant une méditation du soir qu'une méditation du matin. Vous pouvez donc faire cette auto-hypnose à n'importe quel moment de la journée. Vous pouvez bien sûr faire et refaire cette méditation guidée autant de fois que vous en ressentez le besoin. À ce propos, j'emploie à la fois flamme jumelle et âme jumelle à cette vidéo parce que ces deux notions sont malheureusement souvent confondues. Mais ma vidéo s'adresse aux vraies flammes jumelles. Alors les croyances divergent sur le sujet, je vous donne donc mon école de pensée si je puis dire sur la vraie flamme jumelle et sur une âme jumelle. À savoir que, on n'a qu'une seule flamme jumelle, on peut rencontrer plusieurs âmes jumelles au cours de sa vie, oui, mais la flamme jumelle, il n'y en a qu'une. Tout le monde n'a pas de flamme jumelle, au même titre que tout le monde n'a pas de jumeaux physiquement parlant, de ce fait, être dans une relation flamme jumelle est rare. Par ailleurs, il s'agit bel et bien d'une relation sentimentale, d'une relation amoureuse, même si elle est sans commune mesure avec toute relation que vous avez pu avoir jusqu'à présent, et même s'il s'agit d'un amour inconditionnel. Ensuite, la finalité entre le runner et le chasseur ne peut être que la réunion, et la réunion définitive. S'il n'y a pas réunion, c'est que l'autre était votre âme jumelle et non votre flamme jumelle. Donc, si l'autre est bel et bien votre flamme jumelle, commencez par vous détendre car vous allez bel et bien finir par vous retrouver, par être ensemble, par vivre cet amour unique, cet amour divin, cet amour inconditionnel qui dépasse l'entendement. Donc oui, un grand oui, vous allez retrouver votre flamme jumelle, oui, la réunion des flammes jumelles, vous allez la vivre, oui, votre runner vous aime comme il n'a jamais aimé personne et comme il ne pourra Jamais aimé personne d'autre oui quel que soit ce que le runner vous a dit vous fait croire ou pense il vous aime au moins autant que vous l'aimez si ce n'est davantage encore donc c'est une bonne nouvelle si vous êtes réellement dans une relation flamme jumelle vous allez tôt ou tard vous unir vous réunir avec votre jumeau ou votre jumelle donc la réunion avec votre flamme jumelle va se faire, quel que soit ce que vous pouvez penser, quel que soit ce que votre jumeau ou votre jumelle pense et quel que soit le stade où vous en êtes dans cette relation. C'est-à-dire que cela fasse quelques jours, quelques semaines ou quelques mois que la séparation a eu lieu ou même peut-être quelques années. Dans tous les cas, la réunion avec votre flamme jumelle est inévitable. D'un côté, c'est sûr ça fait du bien de le savoir, d'en prendre conscience, ça permet d'être plus calme, plus serein, plus confiant, on peut avoir le cœur léger, plein de certitude, de bonheur, de plénitude en pensant à cette relation magique, cette relation inexplicable, incroyable et ce sont d'excellentes choses. Et d'un autre côté, ce n'est pas parce que la réunion est acquise qu'elle est certaine que c'est plus facile ou plus simple, loin s'en faut, car il y a une variable une grande inconnue qui est le corps donc le temps. Combien de temps la séparation physique va durer Combien de temps allez-vous devoir être sans votre jumeau ou votre jumelle physiquement Est-ce que la réunion flamme jumelle va se faire en 2020, ce mois-ci Dans trois mois, l'année prochaine, l'attente de la réunion avec votre flamme jumelle n'est franchement pas évidente et ça tombe bien un des secrets pour retrouver sa flamme jumelle et de ne surtout pas l'attendre. Mais bon, tout ça en général, le chasseur le sait pertinemment, mais ses peurs, ses envies, ses désirs, son impatience font qu'il n'arrive pas à lâcher prise, font qu'il ne cesse de penser au runner, d'autant plus que tout l'amène à y penser et je parle de toutes ses synchronicités, de tout ce que la vie fait quasi quotidiennement comme pour s'assurer que le chasseur n'oublie pas le runner. Et donc, cette méditation pour flamme jumelle que je vous propose de vivre dans quelques minutes est justement pour vous aider à mieux vivre cette séparation, à l'accepter vraiment et totalement car plus vous vous y opposez et plus vous en allongez la durée, ça chère flamme jumelle, il faut que vous en ayez la pleine conscience. Cette hypnose va également vous aider puisqu'en travaillant sur vous, vous accélérez la réunion avec votre flamme jumelle. S'il y a séparation, c'est clairement parce que le chasseur et le runner ont un travail à faire sur eux. Alors, cher chasseur, j'entends vos préoccupations qui peuvent se résumer à... Oui, mais si ma flamme jumelle ne travaille pas sur elle, on ne pourra pas se retrouver. Alors, faux. Faux pour deux raisons. La première, je l'ai évoquée à l'instant. À savoir que si vous travaillez sur vos peurs, le runner, qui est votre double, votre reflet, ne jouera plus, ne titillera plus vos peurs. Involontairement, bien sûr, et en tout cas, sans méchanceté aucune. Jamais. Une des missions du runner est de vous libérer de vos croyances limitantes, de vos peurs. Sa mission est de vous faire avoir la foi. La foi en vous, malgré l'adversité, la foi en lui, malgré vos peurs de le perdre, et la foi en vous deux, malgré le temps qui passe. Une fois que vous avez la foi en tout ça, et eh bien sa mission est d'éprouver votre foi, de la tester, de voir si c'est, excusez-moi l'expression, du pipeau ou pas. Donc, dès que cette mission est accomplie, il devient forcément moins runner. La deuxième raison qui fait que même si votre flamme jumelle ne travaille pas sur elle, Selon vous, en tout cas, vous allez malgré tout vous retrouver, c'est que vous ne formez qu'une seule et même âme spirituellement. Donc, si vous évoluez, si vous vous améliorez, nécessairement et automatiquement, votre runeur évolue aussi. Vous êtes une seule et même âme. Il convient de méditer sur ça afin de comprendre tout ce que cela implique. Il me vient une phrase que l'on dit souvent en thérapie et plus particulièrement en hypnothérapie, c'est que je cite, La thérapie est un combat que votre client rêve de vous voir gagner. Méditez dessus. Le parcours flamme jumelle peut être vu, perçu, vécu comme un combat avec soi-même, une lutte avec ses démons intérieurs. Votre flamme jumelle vous aime, qu'elle le conçoive, l'accepte, le sache ou pas. Et donc, son espoir, son rêve même inconscient est de vous retrouver. C'est le but qu'elle poursuit depuis très longtemps. C'est sa raison d'être, sa quête. Donc, même si elle n'y croit pas encore, elle rêve de la behind. Elle rêve d'être avec vous. Donc, dès que vous n'incarnerez plus la peur, la peur de la séparation, la peur de la trahison, le risque d'aimer, etc. Dès qu'elle croira en vous et en vous deux, elle aura nécessairement fait le travail sur elle qu'elle a à faire afin de, afin de permettre cette fameuse Réunion. Voilà, et c'est pour ça que je vous propose cette séance d'hypnose. C'est justement afin d'accélérer le processus, d'accélérer les changements qui sont nécessaires en vous afin de pouvoir vivre cette relation de flamme jumelle. Et vous savez que si vous vous influencez vous-même, cela influence aussi votre jumeau à distance parce que vous êtes une seule et même âme. Je précise que malheureusement, être dans une relation de flamme jumelle, avoir une flamme jumelle est une notion très à la mode, très en vogue n'est-ce pas, mais qui entretient quelque chose qui n'a pas lieu d'être et qui peut entraîner beaucoup de souffrances inutiles, de désillusions chez tous ceux qui se considèrent à tort être dans la position du chasseur alors qu'en réalité, elles ne sont même pas dans une relation flamme jumelle. La relation flamme jumelle de part sa beauté, sa force fait fantasmer beaucoup de personnes qui rêvent de l'amour inconditionnel, qui rêvent d'un amour exceptionnel, transcendant le temps, transcendant tout, mais il ne sert à rien de fantasmer sur quelque chose qui n'existe pas et qui ne vous mènera probablement à rien. J'ai envie de dire à toutes les personnes qui se trompent lourdement quant à la nature de leur histoire que les relations flammes jumelles sont loin d'être idylliques et ce pendant plusieurs mois voire plusieurs années. Elles ne doivent donc pas être un rêve, un fantasme, une quête car vous perdriez votre temps et passerez pour le coup à côté d'une autre personne qui elle est vraiment faite pour vous. Il faut avoir conscience que vivre dans une relation flamme jumelle n'est pas un choix. Cela s'impose à vous. C'est une évidence flagrante, indéniable, que vous ne pouvez ni nier ni rejeter. Elle implique un travail très important, que seuls les vraies flammes jumelles peuvent accomplir et réussir. Et tant que les résultats ne sont pas là ou pas suffisamment, la relation flamme jumelle est profondément chaotique. Donc, si vous n'êtes pas sûr et certain que l'autre soit votre flamme jumelle, renseignez-vous, cherchez à savoir. Si vous avez des questions ou que vous vouliez en discuter, que vous voulez des précisions ou autres, discutons-en en commentaire car l'objectif de mes vidéos est de permettre la réunion des flammes jumelles et présuppose donc que vous soyez bel et bien dans ce type de relation. Car ce n'est pas parce que l'homme que vous aimez comme vous n'avez jamais aimé auparavant vous fuit qu'il est dans le déni de votre histoire et que vous sentiez une connexion très forte entre vous que c'est votre flamme jumelle. Il en faut vraiment bien plus pour que cela soit le cas. Et sachez que si vous n'êtes pas dans une relation Flamme Jumelle, je peux vous aider facilement à oublier une personne grâce à l'hypnose. Il suffit juste dans ces cas-là de vous rendre sur mon site pour prendre un rendez-vous. Voilà, donc dans votre intérêt, il était important et même primordial de préciser le cadre de cette séance d'hypnose. Et maintenant que ces choses faites, chère Flamme jumelles, je vous invite à rentrer sous Hypnose. Et l'hypnose va vous mener dans une profonde introspection, une profonde connexion et reconnexion à vous-même. Alors je sais que vous êtes déjà prête, probablement déjà assise même. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous asseoir. Ne vous allongez pas de préférence car vous risqueriez de vous endormir. Et ce qui va se passer, il y aura cette méditation guidée. Cette auto-hypnose, cette hypnose, appelez-la comme vous voulez, eh bien vous devez absolument le vivre consciemment, le voir, l'éprouver, le ressentir, le méditer sous hypnose. Alors donc, assise, les jambes, les bras décroisés, avec un léger éclairage, tamisé, doux, subtil, vous allez mettre devant vous une représentation visuelle de votre flamme jumelle. Une photo de préférence, sur laquelle vous allez totalement vous focaliser, si c'est une photo numérique, mettez-la en plein écran, sur votre ordinateur, votre tablette, votre smartphone. Peu importe la qualité de cette photo, ce qui compte, c'est que vous voyez, les yeux, le regard de votre flamme jumelle, peu importe donc que son corps soit visible ou pas. Comme vous le savez sûrement, le regard est le miroir de l'âme. Et puisque vous ne formez qu'une seule âme… En fixant votre flamme jumelle, c'est vous que vous regardez. Si vous n'avez pas de photo de votre jumeau ou de votre jumelle, vous pouvez mettre devant vous une représentation visuelle, telle un objet, un souvenir, un vêtement, peu importe, dès lors que cela vous fasse méditer. Pensez intensément à votre flamme jumelle. C'est donc sur cet objet, ce vêtement, ce cadeau ou autre que vous allez vous concentrer en pensant le plus intensément possible à votre flamme jumelle. Si vous n'avez aucun support visuel, vous allez simplement regarder quelque chose devant vous, quelque chose de neutre, comme un écran éteint par exemple ou une page blanche et vous allez tout autant intensément penser à votre flamme jumelle en projetant sur ce support toutes vos émotions, toutes vos envies. Dans tous les cas, que vous ayez ou pas un support physique pour cette auto-hypnose, c'est avec la même force, la même puissance, la même portée que vous allez vivre cette méditation. Soyez-en certaine, parce qu'il va de soi, que de toutes les manières, vous allez mettre, projeter sur cette représentation ou support, tout votre cœur, tout votre amour inconditionnel pour votre flamme jumelle, ainsi que toute votre énergie. Alors, avec ou sans photo, avec ou sans support physique, matériel, vous vous concentrez sur votre flamme jumelle… sur son regard… oui, fixez intensément ce regard… laissez-le Captez toute votre attention. Oui, laissez le regard de votre flamme jumelle vous captiver. Vous pouvez cligner des yeux au besoin, mais dans tous les cas, vous focalisez encore et toujours sur ce regard. comme si vous cherchiez à entrer à l'intérieur de lui… comme si vous cherchiez à, à… en sonder la profondeur… vous savez… les yeux sont le miroir de l'âme… et comme votre flamme jumelle… est déjà votre miroir… imaginez… imaginez… Imaginez un miroir se reflétant dans un autre miroir. Imaginez ainsi l'infini se refléter à l'infini. Imaginez l'infini se propulser à l'infini. Sentez sentez cette spirale… cet appel… cet irrésistible attrait… oui… cet irrésistible attrait a basculer, a basculer au delà… au delà de votre conscience… au-delà de votre imagination… plus loin encore… encore plus loin… laissez chaque expiration vous détendre… et vous faire lâcher prise de plus en plus à travers ce regard qui vous hypnotise… Oui, vous hypnotisez chaque seconde davantage. Vos paupières sont de plus en plus lourdes, telle, tellement qu'elles sont peut-être déjà totalement closes, quasi closes. Ne les laissez pas se fermer tout de suite pouvez réussir… à les garder ouverts encore malgré cette sorte… de fatigue qui pèse de plus en plus… sur votre tête… sur vos épaules… oui ressentez plutôt d'abord l'intensité de cette connexion… de cette auto-hypnose… Montez. Oui, ressentez l'intensité de cette auto-hypnose. Montez. Montez. S'intensifier jusqu'à atteindre un certain niveau d'intensité. Oui, jusqu'à ce que vous ressentiez cette intensité dans tout votre corps. probablement sous la forme d'une chaleur grandissante… mais cela peut se faire… se sentir, se percevoir sous tellement d'autres formes… que peu importe… peu importe comment cette intensité agit… peut-être même au final… que cette intensité va vous faire… vous calmer… vous calmer vous poser… Lâchez prise tout simplement pour commencer… avant de vous faire atteindre des saumons… d'une manière ou d'une autre… Maintenant… tout à l'heure qu'importe… ressentez ce regard… vous attirer… d'ailleurs… D'ailleurs, fermez les yeux tout en continuant de voir à travers vos paupières closes. Oui, continuer à travers vos paupières closes de voir son regard et de, de plonger dans ce regard. oui continuez de plonger dans ce regard totalement… totalement et encore plus facilement maintenant que vos paupières physiques sont fermées car… car pendant que l'hypnose continue d'entrer et de pénétrer dans vos sens… un autre regard intérieur… une autre vision va pouvoir… voir le jour… Oui notre vision va pouvoir voir le jour… va pouvoir s'éveiller… pendant que votre esprit est ailleurs… alors… alors n'y pensez pas et… et laissez simplement vos paupières s'alourdir car elles sont de plus en plus lourdes… et elles sont de plus en plus lourdes à mesure où vous fusionnez avec votre flamme jumelle… d'ailleurs comme cette auto-hypnose vous a fait entrer sous hypnose grâce au miroir de votre âme que sont les yeux de votre flamme jumelle… je me demande simplement… maintenant que vous êtes à l'intérieur de lui… si son regard est… derrière vous… ou encore… devant vous… Alors, à mesure où vous continuez d'aller, d'aller de plus en plus à l'intérieur, à l'intérieur de votre double, et donc de vous-même, autorisez-vous à regarder mentalement tout autour de vous. Oui. Oui, regardez mentalement tout autour de vous. À 360 degrés. Quand je dis à l'intérieur de votre jumeau, de votre jumelle, ce n'est pas que vous allez spécialement voir son cœur, son vôtre ou que sais-je, car peut-être que l'intérieur de votre flamme jumelle est, est tout simplement un espace, un espace, un espace de vie totalement différent de vos pensées, peut-être voyez-vous un espace naturel, un espace en pleine nature, peu importe de quoi et comment est former l'intérieur de votre flamme, vous allez vous autoriser à lâcher prise. Oui, vous lâchez prise, vous laissez toutes vos émotions pour votre flamme, tous vos sentiments pour elle. Tout ce qui parfois vous fait ressentir des nœuds à la gorge, des douleurs au cœur, des boules dans le ventre, je passe des meilleurs, eh bien, vous allez laisser tout ça glisser, glisser, oui, vous parcourir de la tête jusque sous vos pieds… oui vous laissez… tous les sentiments que vous avez… pour lui… pour elle… quelle que soit leur nature… oui… qu'il s'agisse d'émotions positives ou pas… vous les laissez… vous les laissez vous parcourir de la tête aux pieds… laissez vos sentiments parcourir intensément chaque partie de votre être… laissez-les éveiller tout votre corps d'une manière… étonnante… puissant… Sentez votre amour vibrer en vous… vibrer dans chaque cellule de votre corps… oui permettez à cet amour inconditionnel de vibrer… de résonner… d'entrer en vibration avec chacune des, des 30 mille… milliards de cellules vous composant. Ressentez les différentes fréquences sensorielles de vos émotions parcourir si agréablement votre dos tout en longeant votre colonne vertébrale. Ressentez comment ces différentes couleurs sensorielles semblent semblent comme vouloir comme vouloir sublimer tout ce qu'elle parcourent tout ce qu'elles effleurent tout comme tout ce qu'elle transcendent, bien évidemment la nuit. le cou. Ressentez cette énergie plus au niveau des épaules à présent. Puis descendre dans vos bras. à vos bras et ressentez dans vos mains la manifestation de votre amour inconditionnel pour votre flamme jumelle ressentez toute sa puissance sa force dans les paumes de vos mains ressentez votre corps se renforcer, et voyez, ressentez comment à mesure où il se renforce, vous êtes, vous êtes de plus en plus dans une sérénité, un bien-être profond, un bien-être Oui, continuez, continuez de lâcher prise, et ressentez tout cela vibrer, illuminer chaque cellule en vous sous forme de chaleur, de lumière, de lumière ou autre que sais-je. Sentez l'amour inconditionnel parcourir votre poitrine, en profondeur. votre vôtre à présent… cet amour inconditionnel, transcende, sublime, magnifie toute émotion présente et passée qui devait l'être… toute émotion passée et présente qui en avait besoin… avant de parcourir votre bavard. l'amour inconditionnel pour votre flamme jumelle, pour vous, pour le vous réunifié et fort, et plus votre corps est de plus en plus parcouru par tout un ensemble de couleurs, de lumières, de parfums, de sondes, de fréquences subtiles… subtile et captivante, équilibrante, équilibrante, apaisante. Je ne sais pas si avec tout cet émerveillement sensoriel, vous avez remarqué la façon dont vous êtes tellement plus calme, plus détendu ou mieux encore, si vous avez remarqué l'étonnante facilité avec laquelle vous êtes descendu en toute confiance et en toute sérénité… mais en tout cas… vous allez continuer à plonger… à lâcher prise… quand vous plongez cela n'implique pas forcément de, de… plonger comme on l'entend habituellement… certaines personnes le vivent plutôt… comme un avol. oui comme un avol, voire… voire comme un état d'omniprésence… c'est-à-dire une multiprésence l'impression étonnante d'être partout à la fois… et en même temps… et en même temps d'être tellement là… là… juste là… ici… et maintenant… c'est l'impression d'être à la fois multiple… à la fois unique… partout et nulle part… Ne vous arrêtez donc pas sur la l'apparente signification d'un terme que je dis. Seul compte la vibration personnelle et positive avec laquelle vous entrez en vibration avec lui. Et seul compte également la vibration personnelle et positive avec laquelle vous êtes en totale résonance avec ma voix. Puisque ma voix n'a d'autre finalité que de vous faire cheminer sur votre propre voie intérieure. Donc, donc continuez à plonger, continuez à descendre. Rassurez-vous, votre inconscient, votre subconscient, votre vous supérieur connaît les chemins. Contentez-vous de profiter du voyage. de ressentir la légèreté à différents moments, plus particulièrement ou, ou de manière permanente. Dans tous les cas, vous seul savez comment vous ressentez cet amour inconditionnel parcourir vos cuisses. Être dans vos genoux. Les sensations descendent dans les mollets. Puis les pieds… sentez comment tout le haut du corps est calme et détendu… reposé… et comment tout semble s'être concentré au niveau des genoux… quand je dis concentré c'est parce que vous ressentez cette… comment dire… cette intensité, ces picotements n'est-ce pas… cette, cette énergie… ces fourmillements comme si l'infini était… comme si l'infini était entré en vibration… en vibration intense… mais plaisante… avec vos jambes… ressentez cette complétude… Et si elle n'est pas totale, envoyez votre pensée là où il y a besoin de quelque chose. Je veux dire, si vous ressentez un manque, un vide, un trop-plein, un endroit sombre ou que sais-je, il vous suffit de rester là où vous êtes, calmement, posément, et d'imaginer que, que vous envoyez votre pensée combler ce qu'il y a à combler sous forme d'énergie bien souvent… oui… oui envoyez votre pensée combler… ce qu'il y a à combler en vous… qu'il s'agisse… d'un manque d'affection… d'un manque d'attention… de peur… et sentez que cela se comble bel et bien parce que… parce que la partie où vous envoyez votre souffle… se réchauffe par exemple… ou se replie… que d'autres sensations sont bel et bien… ressenties… oui que d'autres sensations soient bel et bien ressenties là où justement, il y avait quelque chose à remplir, à combler… oui, remplissez simplement de chaleur par exemple… ou d'autres choses selon votre convenance, une éventuelle partie noire ou sombre… n'envoyez pas de lumière par contre… non pas de lumière, envoyez-y juste votre pensée… ou vos pensées… et laissez votre pensée délicatement se poser… sur le lieu… sur l'endroit ou la partie du corps… où il y en a besoin… Sentez cette partie se réchauffer. Ressentez ainsi ce qui était sombre, noir, vide, creux ou peu importe, se réchauffer, se transformer, se transformer peut-être en lumière, ou peut-être simplement se transformer en bien-être. vous allez quitter cette zone ce lieu cette dimension particulière où vous étiez pour aller à un autre niveau… pour aller à un niveau plus profond… comme si vous preniez un ascenseur ou un escalateur afin d'aller rapidement à l'étage suivant… à l'étage en dessous… à l'étape suivante donc… laissez donc votre esprit vous guider laissez votre intuition vous parler vous mener à cette, à cet autre niveau oui imaginez qu'à l'intérieur de vous il y ait différents niveaux et en tout cas qu'il y ait au moins trois niveaux vous venez d'en explorer le premier niveau et vous allez maintenant aller explorer le deuxième niveau… que vous ayez pris un ascenseur… un escalateur… que vous ayez simplement plongé ou basculé automatiquement au deuxième niveau… peu importe… soyez simplement attentif à ce qui s'y passe… à ce qui ne s'y passe pas… Votre attention sur la manière dont le deuxième niveau a une vibration autre que le premier niveau. Attachez-vous au moindre détail et ne cherchez pas à penser, à conscientiser quoi que ce soit. Ne cherchez pas à chercher ni à trouver. Laissez-vous guider par le lâcher prise. Observez tout simplement. Oui, c'est ça. Observez sans jugement aucun. Sans appréciation aucune. Sans, sans avis, ni dans un sens, ni dans l'autre. Regardez, observez. Ressentez. C'est tout. Maintenant, vous allez simplement imaginer ce deuxième niveau totalement apuré, assainie, par une source d'eau vive, une source naturelle, pure et naturelle. Oui, ce deuxième niveau est traversé agréablement par une source d'eau, quelle que soit la nature d'ailleurs. Ou plutôt, quelle que soit la forme que prend cette eau, regardez, regardez, essayez de projeter votre main, votre bras, en train de caresser cette eau, en train de l'effleurer, est-ce vraiment de l'eau? En êtes-vous sûr Et êtes-vous sûr de ce que vous pensez à cet instant précis Allez, regardez à travers ses reflets, sa texture. Observez ce qui se produit à mesure où votre main se promène à travers cette texture très particulière. Vos paupières physiques sont bel et bien fermées et vont rester fermées jusqu'à la fin de cette méditation. Mais à l'intérieur de vous, à l'intérieur de vous, vos yeux sont bel et bien ouverts puisque puisque vous regardez ce deuxième niveau, n'est-ce pas Alors, je vais vous demander de fermer aussi votre regard intérieur. Je vous demande de fermer ces yeux qui regardaient le second niveau. Oui. Imaginez que vous fermez vos yeux dans le second niveau… oui, fermez vos yeux dans le second niveau afin de ne plus le voir… parfait… concentrez-vous toujours sur vos paupières intérieures… qui doivent rester closes. maintenant concentrez-vous sur cette eau… sur ce liquide, et imaginez maintenant que vous laissez… que vous laissez tout accès qui était en vous… glisser… partir dans cette eau… tout accès… tout abus… tout comportement excessif qu'il était bien et bon pour vous de faire partir… disparaît… disparaît maintenant totalement… oui tout cela est en train de partir là… en ce moment même… tout ce que vous vouliez faire partir… tout ce qui devait s'évacuer… et même si vous ne savez pas… ce qu'il fallait vous fassiez partir, et bien sentez pourtant tout cela bel et bien partir… car oui des choses sont vous… des choses… se décollent, se détachent de votre dos… de votre nuque, de vos membres… des choses indésirables, polluantes, limitantes et autres sont enlever avec… et dans cette eau… y compris… vos peurs… oui vos peurs puisque c'est bien un des objectifs… de cette méditation… de cette… auto-hypnose… oui alors… alors vos peurs… peur, peur que vous aviez votre flamme jumelle ne revienne pas… vous peur que cette séparation… soit définitive… Eh bien ressentez… comment à ce moment précis n'est-ce pas… vous ne ressentez que la confiance… oui ressentez comment à ce moment précis… vous éprouvez ce sentiment de certitude absolue… et en tout cas… tellement tellement plus… qu'avant cette méditation… oui vous êtes… vous êtes beaucoup plus calme… plus apaisé… plus posé… vous êtes entré sous hypnose… à travers le regard de votre flamme jumelle… vous avez traversé… le premier niveau… Vous êtes au deuxième niveau et à voir que je ne vous amène au troisième niveau profitez de cet apaisement profitez du bien-être sentez vivez éprouvez la paix intérieure ressentie Oui, éprouvez la paix intérieure ressentie quand vous êtes dans l'ici et le maintenant. Quand vous êtes au présent. Quand vous lâchez prise. que vous ne pensez ni à tout à l'heure, ni à après, ni à demain. Quand vous êtes là que vous êtes bien tout simplement. Oui, ressentez tout ça. Vous allez maintenant de plus en plus ressentir quelque chose. Vous aspirez. Vous aspirez vers le troisième niveau. Oui, quelque chose va. Quelque chose va comme qui dirait vous aspirer progressivement. Vous savez, comme lorsque vous avez pris un bain et que vous enlevez le bouchon de la baignoire, il y a, il y a cette aspiration quand l'eau se vide. Et bien là, c'est un peu pareil pour vous, sauf que, sauf que c'est beaucoup plus rapide, oui. Vous allez vous sentir aspirer. Vous allez vous sentir glissez naturellement un peu un peu comme une naissance une naissance une renaissance oui c'est ça vous glissez vous plongez et plus vous plongez plus vous êtes happé par cet état hypnotique et plus la profondeur de cette hypnose est, est intense profonde D'ailleurs, tout est de plus en plus calme à l'intérieur de vous. Vraiment très calme. Oui, tout est vraiment très calme que vous êtes dans ce troisième niveau. Le ressentez vous le ressentez car il y règne… un silence… très particulier… un silence… différent d'un silence habituel… votre corps dort… dort profondément… dort et s'endort de plus en plus, d'ailleurs. Votre esprit calme, calme et détendu, apaisé. Le flot d'idées, de pensées, c'est presque totalement étranger. vous êtes certes… consciente… et d'une conscience différente… une conscience… qui sait… qui a la connaissance parfaite et absolue… une connaissance intuitive… immatérielle je dirais… une connaissance… Une connaissance qui est d'ailleurs plus un savoir. Vous allez laisser durant les secondes, les minutes qui viennent, vous allez laisser les choses se faire naturellement, intuitivement. La sagesse, la sagesse que vous avez là actuellement, dans ce troisième niveau, vous allez la laisser soigner maintenant votre cœur. Cette, cette sagesse, cette sorte de, de plénitude guérit maintenant le cœur. Oui, vous allez laisser cette… cette sagesse, forte et tranquille, agir avec aisance, avec une facilité incroyable… votre mental, lui, est loin… très loin est bien trop loin pour qu'il puisse juger de quoi que ce soit… et c'est une excellente chose car… c'est la raison pour laquelle cette sagesse… cette paix… cette sérénité… appelez-la comme vous voulez… peut soigner votre âme… peut vous faire accéder à une conscience. Oui… oui vous êtes… vous êtes protégé… Vous avez une conscience différente… une conscience libre… et libérée… vous avez la pleine conscience ce qui fait que vous prenez le recul suffisant pour constater la réalité… et la réalité c'est ce que vous ressentez là maintenant… c'est ce bien-être… vous allez profiter de ce troisième niveau pour méditer… oui vous entrez dans une profonde méditation à l'intérieur de ce troisième niveau… vous règnez. Où règne le silence Attendez, attendez le silence de votre esprit Le calme de vos émotions Attendez, attendez la légèreté de votre cœur. vous allez garder ce calme intérieur au-delà de la séance… si cela est bien et bon pour vous bien sûr… Vous avez encore quelques secondes… pour profiter des actions bienveillantes de cette sagesse intérieure qui a fait… un grand nettoyage de printemps… et même un grand nettoyage des quatre saisons… et tout ça… avant que je ne vous fasse revenir de votre puissante méditation… avant que je ne vous fasse remonter… ayez conscience du fait que tous les changements avec lesquels vous allez revenir… ne peuvent être que positifs pour vous… bénéfiques soyez consciente chère flamme jumelle que ce travail qui a été fait grandement déjà au premier niveau puis énormément au deuxième niveau… et maintenant à ce troisième niveau encore plus particulier vous a libéré… vous a libéré de freins, de peurs, de blocages… prenez simplement conscience desquels. oui prenez conscience des peurs, des blocages, des énergies négatives qui ont été libérées à ces trois niveaux… Et je vous invite à la fin de la séance à aller d'ores et déjà écrire en commentaire les peurs, les blocages et toute forme de négativité qui sont parties afin d'aller les matérialiser hors de vous. Afin d'aller constater qu'ils sont bel et bien matérialisés hors de vous, hors de votre tête, hors de vos pensées. Nul besoin de les détailler plus que ça. C'est un peu, c'est un peu comme quand on liste des choses, une checklist en somme. Oui, vous allez simplement matérialiser ce qui est déjà parti. Durant cette séance d'hypnose, bien évidemment, et c'est très important, selon vos propres ressentis. allez prendre de profondes inspirations… physiquement parlant… chaque inspiration va vous permettre de remonter avec tout le positif… de cette hypnose… de cette auto-hypnose… et méditation… de plus en plus légère continuez de respirer profondément… oui… prenez dobles inspirations… oui… prenez des inspirations de plus en plus profondes et atteignez déjà… le deuxième niveau quasiment… Oui… vous quittez totalement le troisième niveau de la méditation atteint sous hypnose… et dès que vous êtes à ce deuxième niveau… vous allez faire une pause… Une escale de votre remontée. Et maintenant que vous êtes remonté au deuxième niveau de cette puissante méditation guidée pour flammes jumelles, vous allez ouvrir vos paupières intérieures. Si ce n'est déjà fait, et je dis bien vos paupières intérieures. Vous laissez donc vos paupières physiques bel et bien close, et vous prenez conscience de cet environnement intérieur qui est le vôtre. prenez conscience… de votre bien-être… du fait que vous êtes calme… vous êtes calme que vous êtes… confiante… oui que vous êtes calme… confiante… pensez d'ailleurs à votre jumeau ou à votre jumelle et ressentez simplement l'amour inconditionnel qui circule de part et d'autre… de lui… d'elle… vers vous… de vous… vers elle… de vous… à vous… il n'y a aucune différence… Prenez conscience… De cette paix. Oubliez tout ce qui a pu polluer votre cerveau. Vous allez revenir dans quelques instants en oubliant sensoriellement et émotionnellement ce qui vous faisait peur avant. vous allez juste en avoir une notion… un souvenir cérébralement parlant… Le travail fait durant cette méditation pour la réunion des flammes jumelles va continuer à se faire… à se mûrir à l'intérieur de vous… à s'épanouir ce que vous y songiez et ce… quel que soit ce que vous faites… si c'est bien et bon pour vous bien sûr… vous pouvez bien évidemment… refaire cette méditation si vous en ressentez le besoin… ou faire… les autres méditations pour flammes jumelles… et même d'ailleurs celles qui ne sont pas spécialement réservée aux flammes jumelles… vous êtes bien… vous êtes bien car vous êtes confiante… vous savez que votre flamme jumelle va revenir… vous savez que vous allez y arriver à cette réunion des flammes jumelles… vous savez… vous le sentez… vous… vous le ressentez au plus profond de votre cœur… et de votre âme… et vous le ressentez de manière légère… de manière tranquille… car vous… Car vous savez que plus vous êtes sereine, tranquille, et plus votre flamme jumelle va revenir rapidement, plus vous pensez à votre flamme jumelle de manière sereine, calme, tranquille, et peut-être même d'ailleurs moins, moins vous y pensez, et plus, et plus elle est déjà sur le chemin du retour. Oui, parce que vous savez très bien, que vous êtes une seule et unique âme avec votre flamme jumelle, vous formez un tout, un équilibre… alors si vous ne pensez plus à elle, elle pensera à vous afin de maintenir l'équilibre… et vous allez le ressentir avec votre bien-être intérieur… si vous pensez à elle à 10%… elle pensera à vous 90%. Alors, rien de profondes inspirations de satisfaction, de légèreté, de plénitude. Oui, de plénitude, de certitude. Et vous revenez à présent au premier niveau. Gardez toujours cette, cette confiance. Ce calme. Oui, ce calme que vous avez atteint, quel que soit le degré, le niveau, vous allez le garder. Il est acquis. Il va rester et ne peut… Et ne peut grandir, et il ne peut que grandir, il ne peut que s'épanouir. Vous continuez d'inspirer… profondément Chaque inspiration vous permet à présent de, de monter, de monter jusqu'à sortir du premier niveau, jusqu'à revenir dans un état de conscience habituel. 1 Continuez d'inspirer de plus en plus, ma voix vous fait revenir, remonter sortir d'hypnose… 2… continuez à prendre de plus en plus… d'inspiration ample… 3… vous ouvrez les yeux… voyez la photo de votre flamme jumelle… ou de cet objet qui vous faisait… penser à elle ou… imaginez-la devant vous… et et souriez, oui, oui souriez, souriez, laissez votre cœur sourire d'un beau et large sourire, vous savez le genre de sourire que l'on ne peut s'empêcher de faire lorsque l'on sait ce qui va se passer et à quel point ça va être bien. je ne vous laisse baquer à vos occupations. Je vous rappelle de bien penser à activer les notifications de votre abonnement afin d'être prévenu de la mise en ligne de mes prochaines méditations, auto-hypnose et hypnose. Pensez bien également à écrire en commentaire les peurs, les doutes et blocages laissés lors de cette séance d'hypnose. C'est important. Pensez aussi à ma séance d'hypnose sur la loi d'attraction qui va être en ligne dans les prochaines 24 heures, vraiment cela peut grandement accélérer la réunion des flammes jumelles donc, pensez à cette séance sur la loi d'attraction. Sachez également que si vous désirez me remercier de cette séance d'hypnose, de ce qu'elle vous a apporté, donné, eh bien vous trouverez en barre d'infos un lien vous permettant de faire un don de ce que vous souhaitez. Je vous remercie de votre confiance, de vos nombreux likes, de vos partages et je vous dis à très très vite. Au revoir.